Bonjour les amis, je suis dans le nord de Tenerife à Bacamar, et alors qu'il y a de la neige sur le Teide ici à Tenerife, eh bien vous voyez, on se baigne dans les piscines naturelles ici à Tenerife. donc c'est la magie de Tenerife. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous parler des, des commissions des brokers. Euh, parfois, on, on voit certaines personnes qui disent, ah, les commissions des brokers, euh, euh, c'est de l'arnaque, euh, on ne sait pas gagner en scalping. Il faut, faut bien vous dire que c'est n'importe quoi, ce genre de, de commentaires, parce que les commissions des brokers, bien sûr, euh, ils doivent gagner leur vie. C'est une partie, donc, euh, de, de leurs revenus mais euh, ça ne représente jamais que très peu de choses lorsque vous avez une bonne méthode de trading, même une bonne méthode de scalping. Donc euh, ne vous tracassez pas, la commission des brokers, ce n'est pas quelque chose qui va influencer vos gains euh, lorsque vous tradez de manière efficace euh, donc, euh, en scalping, en day trading ou même en swing trading. Donc euh, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc ça ne pose vraiment pas de problème, ça ne pose de problème que si vous avez un mauvais broker, mais ça bon il faut faire le choix, pas de n'importe quel broker, vous demandez à des personnes qui ont de l'expérience avec quel broker ils traitent, si les commissions, si les spreads ne sont pas excessifs et à ce moment-là il n'y aura pas de problème, vous n'aurez pas de soucis avec un bon broker, il y a, il y a des brokers très sérieux et surtout c'est indispensable entre les marchés financiers et vous, il faut passer par un broker. Donc sur mon site euh, internet, donc vous avez un lien en dessous, euh, euh, j'ai fait une sélection de quelques brokers tout à fait sérieux. Moi je travaille depuis plusieurs années avec euh, JFD Bank sur euh, la plateforme MT4, il n'y a pas de souci. Donc euh, les commissions ne sont pas excessives et c'est un broker très sérieux. Donc euh, les commissions euh, ne vont représenter, même si vous faites du scalping, une partie de, de votre aide. Si vous faites euh, euh, 10 points de gain, eh bien vous allez peut-être laisser un ou deux points aux brokers euh, et aux banques euh, donc qui, sont, qui sont les intermédiaires au marché financier. Mais euh, vous allez quand même gagner 8 points, même pour un trade qui va durer quelques secondes. Après, si vous faites 20 points, 30 points, 50 points, 100 points, voire 1000 points, eh bien, vos commissions vont rester, votre commission va toujours être, être la même. Donc, eh, au plus vous faites 2 points sur un trade, au moins votre commission représentera un pourcentage important de vos gains. Donc, ne, ne vous tracassez pas avec ça. Moi, je vois souvent des gens qui, qui sont préoccupés par quel broker, quel est le spread des brokers. Mais ce n'est pas ça l'important, l'important c'est d'avoir une bonne méthode de trading. Ça fait 12 ans que je fais du trading, je peux vous dire que j'ai déjà testé pas mal de méthodes, j'ai déjà testé pas mal de brokers et ce qui compte c'est d'avoir une méthode efficace bien sûr. Donc je vous conseille d'apprendre le scalping parce qu'une fois que vous avez une bonne méthode de scalping, que vous savez rentrer au bon moment dans le marché, après vous laissez courir votre trade si c'est un trade qui a la possibilité d'aller loin, euh, mais vous prenez bien sûr des, des gains intermédiaires au cas où le marché se retourne sur votre point d'entrée, ce qui arrive très souvent bien sûr, et c'est pour ça que le scalping est la meilleure méthode, prendre rapidement des gains, mais laisser une chance à votre trade d'aller faire des, euh, donc, des gains importants, ce qui compensera les petites, euh, les petites pertes que vous pouvez faire de temps en temps, c'est impossible de les éviter, mais toujours couper rapidement, euh, rapidement donc, euh, ces pertes et euh, mettre un stop loss à break even lorsque votre trade part dans, dans le bon sens. Ça c'est la règle, la règle basique pour arriver à de, de bons trades, à avoir des bons résultats positifs en trading. Tout ça je vous l'explique dans mes formations, donc, vous avez un lien sous, euh, sous cette vidéo vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations, formation Scalping, Scalping plus Ishimoku, Ishimoku qui est un indicateur très intéressant aussi et euh, vous avez ma formation complète également qui, qui dure trois mois mais même avec ma formation Scalping vous arriverez rapidement à des bons résultats et vous verrez que les commissions, pas, les commissions de brokers ce n'est absolument pas un problème. Donc n'écoutez pas. Euh, les gens qui, qui vous arnaquent en vous racontant euh, que vous devez suivre des formations qui durent très longtemps, qu'en scalping on ne peut pas gagner, que les commissions des brokers euh, ça vous fait perdre de l'argent, qu'il n'est pas possible de gagner en scalping, ce sont des conneries. Hein. Donc les gens qui, vous, qui disent ce genre de choses, ce sont des arnaqueurs, ce sont vraiment des, des gens malhonnêtes qui, euh, qui gagnent leur vie en vendant des, des formations parfois à 10 000 euros mais qui ne savent pas trader, qui n'ont aucune expérience en trading. J'ai déjà cité des noms à ce niveau-là, des gens qui sont très connus et eh bien euh, qui, qui, sont, qui sont de vrais arnaqueurs. Donc euh, méfiez-vous, ce n'est pas parce qu'une un, personne vous semble très sympathique, euh, dynamique et tout, que ce n'est pas une personne malhonnête. Pensez-y, Madoff était quelqu'un qui était aussi apprécié par un tas de personnes. Il a arnaqué pour des, des dizaines de millions de de personnes, ils se retrouvent en prison. Hein. Donc euh, ne croyez pas qu'un gars sympathique est forcément un gars honnête. <rire> donc ça c'est la priorité donc euh, fiez-vous à des gens qui ont de l'expérience en trading, en scalping et qui vous confirmeront comme moi que le scalping est une méthode efficace pour gagner. Voilà j'espère que vous avez apprécié euh, cette vidéo, mettez un pouce euh, vers le haut si c'est le cas. Euh, Partagez ma vidéo, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à en faire d'autres. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir des vrais bons conseils en trading. Voilà, je vous retrouverai dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.